Donc nous, c'était euh, l'équipe euh, tooling, qualité, etc. Vic, Luc, moi, Victorien et Yannick. Euh, donc, on a décidé de, de regarder le SonarCube. SonarCube, c'est un analyseur de code statique. Euh, donc les premières questions qu'on s'est posées, comment améliorer la qualité avec SonarCube Et donc la première problématique, c'est de s'approprier euh, SonarCube. Quelles sont les possibilités liées à un projet full JavaScript Parce que ce Larcube à la base c'est plus fait pour du Java. Et ensuite la population de la plateforme de test. Comment installer ça, comment utiliser notre environnement actuel. Alors il y a trois axes de réflexion. Euh, comment définir la qualité, notamment des, ce qu'on appelle les quality gates, c'est-à-dire à partir de quand est-ce qu'on décide qu'il y a un problème dans, dans le code de, de quand lorsqu'on détecte un problème, est-ce qu'il faut le remonter aux utilisateurs, aux développeurs, etc. Ensuite, euh, la pertinence des règles. Aujourd'hui, il y a plein de, de règles qui existent, mais elles ne sont pas forcément pertinentes pour notre projet à nous. Ça, ça, ça peut vouloir dire décrire des règles propres, propres à notre projet. Et ensuite, l'intégration continue et euh, l'aide aux développeurs. Est-ce qu'on installe ça sur un Jenkins Est-ce qu'on intègre ça dans dans vos outils, dans vos IDE ou est-ce qu'on demande au développeur de lancer régulièrement sur sa machine en local. Le euh, alors les quality gates, les, port, les, les limites à partir de quand on décide que la qualité est plus très bonne, comment décider des critères pour avoir des alertes pertinentes euh, dans un premier temps, je pense que ce qu'on va faire, c'est regarder la couverture de code et vérifier si elle est suffisante sur le projet actuel. Euh, là on a fait tourner un, un, un sonar, on a vu qu'il y a des projets, des modules qui ne sont pas du tout testés, qui pas du tout couverture de code, donc pratiquement aucun test de Donc on va étudier, euh, euh, on va regarder si, euh, si c'est pertinent de travailler dessus. Donc, on c'est pour détecter la baisse des qualités. Dans cela, on peut aussi voir la dette du projet. Euh, Aujourd'hui, on regarde on a l'impression que c'est pas très bon. Je pense que dans l'avenir, on va se contenter du code nouvellement développé plutôt qu'essayer de corriger tous les problèmes qui sont sur le code actuel. Euh, les règles. Donc, euh, Il faut détecter les règles non pertinentes, améliorer les règles actuelles. actuelles des règles propres projet. L'intégration continue, aujourd'hui on utilise Jenkins pour l'aider. On va vouloir sans doute intégrer Sonar dans Jenkins, sur le projet OpenPass. Le problème déjà rencontré, c'est sur OBM, on avait ça à un certain moment, et en embarquant, on avait tout installé, toutes les machines, on avait un peu laissé tomber la machine Sonar, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait un... De, de ressources, ça, ça, ça mangeait beaucoup de, de ressources, on n'a pas de machines machine disponibles, donc il faudra se poser la question et, et mettre à disposition une bonne infrastructure. Aide de développeurs, intégration dans l'IDE, ça peut être intéressant d'intégrer son art dans l'IDE, que vous voyez directement lorsque, un problème de qualité dans le code que vous écrivez. Que vous écrivez. Et l'écriture de guidelines, ça c'est des questions qu'on se pose, est -ce que, Écrit des guidelines, euh, un document classique ou est-ce qu'on utilise des règles qui peuvent écrire automatiquement des guidelines en quelque chose d'un peu plus visible. Donc voilà, c'était beaucoup de questions. Demain, on ne sait pas exactement sur quoi se lancer, on va commencer à en discuter. Il pour ça. Des questions Sur le déploiement de la stratégie. Que... Il dire que vous avez un peu réfléchi à l'aspect stratégie de déploiement dans le cas où il y a déjà probablement un, un, un ensemble d'erreurs sur le code existant. Et comment on va faire la stratégie pour euh, l'adresser en fait Ce serait de réduire, mettre des gate qui s'adaptent à l'existant en disant pas plus que tant d'erreurs de style. Ou... Enfin, vous avez réfléchi à ça bien, mais... bah, Quand on voit ce qui remonte, il y a souvent des trucs un peu classiques, on peut, euh, facilement éliminés. Oui. À chaque fois que la, dès que la complexité cyclomatique est supérieure à 10, on trouve une erreur. Je ne sais pas, on a mis dans code, on peut essayer de se trouver. De... Parce que l'autre exemple Il y a d'autres exemples hein, mais... a ben, C'est des choses il faut qu'on réfléchisse. Ne pas vous voir, ne euh... pas que vous ayez quelque chose qui vous mette. Mmh. Ça sur Ober, on peut ça, vous l'avez essayé. Je vous essayé simulé parce que c'était pas intéressant. Euh, On ouais, est a peut l'expliquer en temps de peut en moi, je pense qu'il faut un peu le pour monter peu un Moi, je trouve pas peu un peu un peu un peu un peu un peu un peu un peu un peu un peu un peu un